La sexualité de la femme va bien au-delà de la simple stimulation physique. Oui, ok, jusque-là je suis d'accord Beaucoup plus complexe que celle de l'homme, la sexualité de la femme repose sur plusieurs aspects intimement reliés comme la communication, le fantasme, la tendresse, l'intimité émotionnelle, les signes de soi et l'engagement. J'aime bien apprendre des choses, c'est bien, non, parce que en fait, moi, je pensais que les hommes et les femmes, en fait, les deux, étaient des êtres humains qui avaient besoin de communication, d'empathie, de tendresse, de tout ça. Mais je suis trop contente d'apprendre que, en fait, les hommes sont des robots, n'ont pas euh, besoin de tendresse, de communication, d'écoute, euh, de tout ça. Que la sexualité féminine est beaucoup plus complexe que celle de chez l'homme, ok euh, ça me donne envie de faire ça mais j'hallucine de voir encore aujourd'hui euh, j'ai même pas envie de vous dire sur quel site internet c'est un site internet genre plutôt officiel d'un truc de santé j'ai même pas envie de vous dire lequel c'est tellement ça me fait mal au cœur de lire des conneries pareilles oh, ça me désespère ça me désespère qu'encore aujourd'hui, on écrive « La sexualité de la femme est compliquée. La sexualité de l'homme est simple. » Ah oui, oui, donc les hommes, c'est juste, on fait un va-et-vient comme ça, paf, ça éjacule. C'est content Qu'est-ce que je voudrais de plus en tant que mec euh... Ah Aujourd'hui, je vous préviens, c'est une vidéo coup de gueule. <rire> ça me rend malade. Ça me rend malade parce que ça veut dire que non seulement... On enlève à la sexualité masculine toute sa subtilité, toute sa richesse, toute sa beauté. Et en plus, on mystifie d'une certaine manière la sexualité féminine. Genre, ah non mais de toute manière, les femmes c'est compliqué. Vous creusez pas la tête. De toute manière, c'est trop compliqué les femmes. Donc c'est un peu normal en vrai qu'elles aient pas de plaisir et qu'elles jouissent pas. Parce que bon, pff, les femmes c'est compliqué. Les hommes, c'est simple. Hein. Mais c'est trop triste de dire ça. C'est trop triste parce que du coup les hommes ne vont pas s'autoriser à avoir envie de douceur, à avoir envie de tendresse, à avoir envie d'émotion, de liberté, de richesse. Les hommes vont voilà, moins peut-être oser euh, demander est-ce qu'on leur caresse le visage, demander à être la petite cuillère, demander est-ce qu'on caresse leur corps lentement et légèrement et délicatement. Et les femmes vont du coup... bah peut-être pas oser dire exactement ce qu'elles veulent parce que de toute manière non mais c'est trop compliqué oh là là vous les femmes de toute manière vous êtes toutes folles c'est juste trop trop triste on est tous des êtres humains être humain ça veut dire que on a des émotions ça veut dire que on a besoin d'attachement de connexion la sexualité c'est pas juste un comportement pour le plaisir on parle souvent de pulsion sexuelle le sexe c'est pas une pulsion c'est un comportement d'attachement on a besoin de se sentir relié dans la sexualité. Et vous, et vous imaginez même pas le nombre d'hommes que je reçois qui sont malheureux de ne pas réussir à partager cette tendresse avec leur partenaire. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à que vous soyez un homme ou une femme, à avoir plus de tendresse, à sortir de cette idée que la sexualité c'est compliqué, que vous êtes trop compliqué, qu'avoir un orgasme c'est trop compliqué, que prendre soin de vous c'est compliqué, tout ça c'est... Non, c'est pas compliqué. Par contre, ça demande de l'attention. Parce que dire c'est compliqué, c'est aussi d'une certaine manière éviter de mettre son attention sur, Éviter de cultiver quelque chose. Et les hommes comme les femmes, on a besoin de découvrir la subtilité, la richesse qui est possible dans notre relation à la sexualité. Voilà c'était mon petit coup de gueule du jour et... et je pense que si on changeait déjà ça dans notre perception de la sexualité, dans notre approche de la sexualité, non les hommes sont pas simples et les femmes sont pas folles et trop compliquées, on est tous humains, on est tous compliqués et simples en même temps et on a tous le potentiel d'être heureux et épanouis. On est tous compliqués et simples en même temps et pour tous il y a le potentiel d'être heureux et épanoui. Je vous dis tout ça parce que ça colle vraiment avec ce que je communique dans mon travail, dans mon e-book notamment. Donc si vous vous êtes intéressé, si vous avez envie d'aller plus loin et de confronter un peu toutes ces idées pour avoir quelque chose qui vous fait du bien, je vous invite à télécharger mon e-book qui est gratuit qui s'appelle « Un nouveau regard sur votre vie sexuelle ». Et dans lequel il y a aussi un webinaire de deux heures, une invitation, puis j'ai aussi une formation en accompagnement en ligne pendant trois mois pour vraiment vous permettre d'avoir accès à cette tendresse, à cette douceur, à cette beauté de la sexualité, à virer cette idée que c'est trop compliqué ou que... Pff, non, rien de tout ça. Vous pouvez vous épanouir, vous le méritez et je peux vous accompagner. Donc téléchargez le lien, c'est gratuit et abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire. Dites-moi si ça résonne à l'intérieur de vous, est-ce que ça vous inspire, est-ce que, est que ça vous a parlé ce que j'ai dit. Et je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo.